Oh le truc Oh mais... Hé, oh, oh. hey, hey, hey. Je suis où, <rire> C'est bon. nest derrière, moi. <tousse> eh, Goudaris, tu veux goudaris, Marat Ma papi, Hunter. Mais tu duales Tu duales Mais gué, de potewer, l'hôpital de Gunit. Ah, ya, yeah, tu duales Ya, yeah. c'est yeah, tu... Oh, bah, eh, indaga, duer dit, hein. Mais oh, c'est pour quoi Oh ah yeah. là là, abominable et, o, a rabadenu, M. M. et vit, uh, de nous, ah bah oui, ma chômez, est Ah Ah y'a, et pe, pe, pe, pe et vite, au de et pas et, p Les crédits et chez nous. Nous n'avons pas de tout. tout ce de Pyramide et Ah nous n'avons pas de Dans mes avats, en est que martésé. Nous n'avons pas de la technologie de Couscoude, n'est-ce que splendide à Liang en arpeste ce qu'on te dit en brémaïque ben Maro JFK? Attends! Anade ou couscoude? M noiret d'agredi noir cassette tu doivent à loi! Clériteuse!